Je sens qu'elle est proche de moi, ma belle. Son rythme s'est ralenti. Son pas s'est alourdi. Les traces sont plus profondes dans la neige. Je suis très proche à présent. Restez sur vos gardes. Rien n'est plus dangereux qu'une proie blessée. Vous atteindrez le lac Gelé à la prochaine rotation, Orion. Prenez garde. Une nouvelle tempête se prépare. Et merde. Over